What's up, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien. Sur aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur scène à grave. comme d'habitude. Les amis, je suis à fond sur le serveur. En plus, que maintenant, on va parler de ça. Justement, la banque de faction est enfin ouverte donc on peut gagner 30 euros à la fin de la première, pour la première fac. Donc voilà. Ok, regardez. Donc en gros. On peut afficher ce qu'il fait pour... Ce qui donne des points. Donc, par exemple, un nether star, euh, du clan, clan, trucs comme ça. Des blocs d'énergie, des pommes des duo candy. Euh, tout ça donne de, de, de, de, des trucs. Donc, comment on fait C'est qu'il faut déposer nos items ici. Donc, attendez. Si je dépose ça... Euh, comment ça fonctionne, en fait Ça veut pas, en fait. Voilà. Mais là, comment je fais pour déposer mes items oh Ouf, une chance, c'est moi qui les ai récupérés. Ok, je vais, je vais demander un modo. Ok, je pense qu'il faut faire 16 par 16. Euh... Ah, voilà. Et là, on a monté 105. Ok, donc faut vraiment les séparer. Il faut vraiment faire 16, 16 en fait. Sinon, ça fonctionne pas. Ok, donc on va déposer 16 points. Oh, comment ça, ça marche pas Valdé, 16 points, ok. On va faire. Chris, c'est bien fatiguant ce plugin-là. Ok, tabarnak, ça m'énerve, cette crise de chiasse de merde. Ok, c'est combien les candy Tabarnak, ça me fait rager cette, cette affaire-là, c'est 8 candy. Donc, normalement, si je fais 8 candy par 8 candy par 8 candy, ça devrait fonctionner, c'est ça. Hey, tabarnak! Je suis très énervé parce que. Oh, ok, ça a fonctionné, ok, ok. Mais pourquoi on peut pas juste faire ça en fait? Genre. Ah, oh, ok, on peut en fait! Ok, on peut, c'est juste moi qui est stupide en fait. Faut confirmer genre trois fois le truc. Je sais pas si il fuckait un peu quand même. Mais bon, c'est pas grave. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut vendre. Encore 17 quantités. Ouais, 17 quantités, qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre Oh, un cristal J'en ai un cristal, les amis. Je pense que qu'il me sert à rien. Euh, il me sert à rien, je crois. Euh, ça m'intéresse pas vraiment, mais j'en ai un. Donc, si je peux faire gagner 500 points à ma faction, je pense qu'on le... devrait le faire. Car il encore une fois. Et ça, à ce qui paraît ça aussi ça marche mais je sais pas si j'ai vraiment envie de donner du, du truc comme ça on va juste remettre ça là euh, on va juste prendre plusieurs blocs en fait je suis en train d'y penser on va vraiment essayer de travailler des points en fait regardez okay. on va devenir la faction la plus riche du serveur c'est moi qui vous le dis donc voilà plus ça euh, size size euh, size ok euh, je pas juste parce que, je fais ça parce que je veux pas en donner plus qu'il faut voilà, comme ça, donc ça, ça, ça va là, comme ça, voilà, nickel, euh, les Joe Candy, j'en ai déjà donné, j'ai un Harlequin, euh, l'XP, on en a pas besoin, ça, on peut bien en donner, je... non, ça on va pas en donner, ça on va pas en donner, je suis en train de réfléchir, ça, ça va être très utile, le cristal, comme j'ai dit, pas besoin, euh, le reste des trucs, ça me semble bon, donc on va aller faire ça, et on nous allons devenir la faction la plus riche du serveur. donc on était 105, euh, donc on va voir... Hop, oh, je bugué dans quelque chose. On va voir jusqu'à combien qu'on peut euh, se mettre de points avec le cristal et tout. Donc, euh, déposer. Donc on va déposer le cristal. 1, 2. OK. Déposer ça. Déposer ça. Euh, quoi donc qu'on peut déposer? Je crois que c'est tout ce qu'on peut déposer. Ou... Oh, exact. Donc voilà, on va déposer ça. Et on a gagné 640 points. Donc maintenant, si on parle dans le chat, on va voir qu'on est toujours 105. Comment c'est possible? Comment c'est possible pour voir le classement ou quoi What the fuck C'est pas normal Euh, c'est euh, très simple. Partie du classement, faction est remis à zéro. cash raid, éliminer la bonne... Et, et la, la faction ayant obtenu le plus de points. Ok, mais... Oh, J'ai tout gaspillé mes items pour rien. T'as marrenait ça n'a toujours pas update le classement, je sais pas, j'ai demandé à un modérateur, ils m'ont dit qu'ils savaient pas, mais regardez, je suis encore 105. Donc peut-être que j'ai pas rank up en fait, peut-être que ça prend plus de points que ça, je sais pas. Mais bon, on va quand même essayer de d'aller euh, à la banque des factions ici, et on va vendre tout, tout, tout, tout toute mon énergie que j'avais dans ma skybase. Donc vraiment tout ce que j'avais. Allô, allô, ok. Ça c'est vraiment cher par exemple que ça fasse ça là. C'est vraiment mal fait. J'espère qu'il fasse un jour, genre, quelque chose. Genre, tu peux juste faire... Ok, genre, tu sais, comme ça. ah bah ben, en fait, tu peux le faire. au de défaut. Je suis trop con en fait. 960 points encore une fois. Donc, euh, c'était combien C'était 5. Ok, ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on a encore Est-ce que ça, on a... En... Non, ça, j'en ai plus. Le Volcasia, j'en ai... Tu encore est-ce qu'on a débloqué le craft de quelque chose, en fait Non, j'ai juste des fragments. J'ai juste des fragments, j'en ai juste un, en fait. Je crois que j'ai 11 fragments. Je vais vous montrer aussi, j'ai update mon euh, mon Underchest en fait. J'ai mis des items P4 que j'avais pas P4, j'ai mis P4 et des trucs comme ça. Donc, je vais vous montrer, vite fait. Donc, j'ai tout changé, les armures jaunes, je les ai tous mis à l'HDV. Et, en fait, regardez, HDV, j'ai mis tout à l'HDV pour environ 1500$. Oh, ça a tout été acheté déjà Ok, on va récupérer ça d'abord. Euh, ça a déjà tout été acheté, mais j'avais mis à tout à 1500$. Donc je suis rendu à euh, 22 000$. Il me manque juste ça, mais j'ai plus de livre P4. Donc j'ai fait en fait... Euh, euh, comment ça s'appelle Le livre euh, ici, en fait... Attends, comment j'ai ça déjà Ouais, donc le casque était P3, j'ai mis P4 Ici j'ai fait un nouveau placement, j'ai mis P4U3 euh, J'ai mis les bottes ici qui étaient P3, je les ai mis P4 Donc même chose pour les deux pièces, c'était P3 Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est cool euh, On va mettre les cookies ça faire Donc là il me reste un Crystal Dust Je sais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire avec un Crystal Dust euh, donc je sais pas, j'ai aussi utilisé 200 niveaux Comme vous voyez j'avais deux stacks de niveaux J'ai rajé les pommes d'or, j'ai un arc punch aussi que je me suis fait euh, Les T5 que j'avais déjà Et euh, voilà, les 10 blocs comme ça Donc voilà, on est bien update au niveau des, euh, de nos trucs euh, donc, euh, je vais essayer de voir avec euh, peut-être un admin ou quelque chose Pour voir pour les points, comment ça fonctionne Peut-être que le classement ici, c'est même pas notre truc euh, Je vais quand même demander, je me renseigne Aussi, je vous ai pas update là-dessus Mais j'ai monté mon niveau, euh, je suis passé du niveau 17 Je crois que j'étais dans la dernière vidéo Donc quand on avait remporté les 3 poudres Et le cristal peut-être, que j'avais remporté Là, je suis rendu du niveau 19 et je suis presque à la moitié En fait, comment qu'on fait, c'est qu'on reste à FK ici Pendant méga longtemps Et c'est une nouvelle, c'est une bonne technique, c'est quelqu'un qui me l'a dit dans le chat Et en fait, chaque fois qu'il y a genre 3000, 5000 meubles, Aïe, ah, ça double ton XP, parce que si tu les tues toutes, en fait, ça donne 2 par XP, comme on peut voir. 2 par XP. Donc, en fait, à chaque fois que je les tape, ça me donne 2 XP. Et quand il y en a 3000, 4000, tu vas juste rester ici, tu tapes les mobs en haut, en haut tour, et puis voilà. Donc, moi, je vais aller en haut ici. Je vais vous reprendre qu il y aura environ 2, 3000 mobs, peut-être. Et puis, on les tapera, euh, on va en taper quelques-uns, puis je vais passer niveau 20 avec vous. Euh, niveau 20, on remporte quoi J'ai pas regardé. Niveau 20, on remporte le craft euh, du marteau en Volcasia. Et celui-ci se ce craft comment Le marteau en Volcasia Il est où euh, le Marteau en Volcasia rubis. Marteau en Volcasia. Donc c'est des minerais. Nous on a que des fragments. Donc what the fuck Ok. Ça va être chaud, ça va être chaud les amis, mais euh, comment on craft un minerai en fait Ah, oh, c'est comme ça. Ouais, ça va être vraiment chaud. Comment on craft cette pomme-là, je sais pas non plus. Euh, le truc de résurrection, je sais pas comment on l'obtient. Euh, je crois que tu dois l'obtenir quand à un moment donné, ici, si je me trompe pas, dans le... Ouais, vous reportez une pêche de résurrection. Donc, je sais pas euh, comment on va faire les amis, mais bon. YOLO, comme on dit. Oh, il faudra qu'on soit 53. Ah, oh, en tout cas, ouais. Ici, on a 3 pêches. OK. On verra on continue chez que à tout. Donc, Keyflash vient de me montrer quelques trucs plutôt intéressants en fait. Euh, ta faction... En fait, il m'a montré la commande en fait. C'était. Euh, il m'a montré ici, c'était F. C'est quoi la commande Ah oh, ouais C'est F classement, F euh, faction stats, je crois que ça veut dire. FS. Et en gros, euh, classement faction, comme on peut voir la première, à 16 000 points. Release, 14 000. Versed, euh, voilà, enfin, vous voyez. Et nous, ça dit numéro 19. Donc voilà. Et on peut voir aussi comme nos stats de faction à nous. Donc nous. Notre faction c'est Prodigy. On peut voir exactement les statistiques de faction. Donc la faction c'est Prodigy, rend 19. Alors, le chef Pycons, donc c'est moi. Avant-poste, on en a 0. skip comment ça Si, on en a 4 normalement. Ça dit 0, là, quand on dit là. Euh, Claim 17, membre 10, power 100. L'argent va de 000. Moi j'en ai 22 000, donc vous, vous avez genre 4 000. Euh, tuer, bon ça, on, est, on va pouvoir se mentir, on a un peu nul, 73 mm -hmm. morts, 32 tués, donc voilà. Mais non, ensuite, non, non, non. Ouais. La banque de factions Vous voyez comme tout à l'heure j'ai déposé un euh, masse de points donc j'ai déposé 1870 points Donc voilà ça vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai déposé Et puis là on peut voir les points totaux 1948 donc euh, C'est pas si mal On va de, certainement On est dans le top 20 des meilleures factions donc c'est plutôt cool On va certainement essayer d'être euh, plus élevé Comme j'ai dit on va essayer de farmer jusqu'au niveau 20 donc je vais farmer jusqu'au niveau 20, là j'ai FK encore un peu, et puis vrai, comme vous voyez il y a déjà 500 mobs, ça nous fait déjà 1000 XP en plus. Il me manque à peu près 10 000 XP, donc on va attendre qu'il y ait à peu près 5000 mobs, et puis euh, voilà, je vais venir les farmer, et je vous reprends à ce moment. Ouh ouh Merci jeune homme, c'est très aimable. Holy shit Oh my god, tout ce qu'il m'a donné gros What the fuck il m'a donné une masse de P4, tu 3 gros en hein, Plein de trucs Il m'a donné des arcs Il m'a donné 7 volcasia Fragments Il m'a donné 10 mmh. Cristal Dust 11 m'en fous des règles T'inquiète What the fuck 11 Pommes Cheat Holy shit gros okay, um, What ouais, the fuck En fait ok Genre le but Je, pense, que je sais comment ça marche le le classement, Je vais le tryhard en fait What the fuck Merci Gros What the, the fuck of... C'était j'aime le vous Il m'a dit je livre le serveur Gros tout ce qu'il m'a donné Oh là là. De quoi c'est. Gros, oh, c'est énorme. Qu'est-ce que tu racontes, gros Le game dit c'est. Il me dit c'est pas beaucoup. Gros, moi j'ai même pas ça, t'es sérieux Yo, tout ce qu'il m'a donné, il m'a donné genre un inventaire rempli de P4, euh, des T5, il m'a donné des pump cheats et tout. Mm -hmm. Il dit j'avais 5 fois plus. What the fuck. Donc au total j'ai 18 fragments de Volcasia. Vol ouais. ouais. J'ai ouais, 11 Crystal, crystal Bust. Si tu veux là, tu peux te faire une pioche. Pour. Bah ben, en volcasia comme ça tu sais ça, une... Attends, attends Tu vois qu'on qu peut crafter avec des fragments C'est neuf, euh, ok C'est avec neuf fragments de volkazia. Mais pourquoi on craft pas une épée Bah ben, je sais pas mais genre si tu veux faire une pioche j'ai un fragment J'ai un volcasia. Attends en... moi je pense que je peux en faire, attends Je vais regarder, je vais regarder T'as peut-être raison en fait Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose en hein, toi non, non, non. Ouais moi je peux exactement plus le pôle en faire deux Donc là moi j'ai deux ouais. Volcasia. Moi j'en ai une Donc on peut faire ben, je vais me faire un épée et garde la tienne tout ce qui m'a donné, c'est un truc de ouf. Tiens, attends, attends, j'arrive. Ouais, faut je te montre, C'est énorme. Donc voilà, les amis, à peu près quelques heures. Après, je dirais 8, 1h30 minutes parce que j'ai écouté un film. En fait, durant mon film, j'ai réussi à passer. D'une euh, 19. Euh, comme j'étais. Genre, je sais quoi que j'ai gagné. Ok, nice. Et là, je vais bientôt passer au niveau 21. Qui va me remporter une bouteille de 60 euh, levels. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, euh, ensuite un os brisé. Euh, craft de l'os, etc. Donc mon but, ça va être de me rendre jusqu'à au truc niveau 25, j'aimerais ça être 25 euh, pour ensuite voir au niveau 30 aussi, le 30, ça c'est le craft de l'obsidienne, donc en saphir si je me trompe pas, c'est la nouvelle obsidienne sur le savoir, donc ça ça va être plutôt intéressant, donc voilà dans la prochaine vidéo les amis, nous allons tryhard de fou le classement euh, de la banque etc, donc si ça vous intéresse euh, euh, mettez des notifications, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vais vous montrer comment on fait pour avoir énormément de points de faction, sur ce les amis je vous aime, je vous laisse sur la vidéo non, je vous laisse en fait sur l'intro, trop même si vous n arrêtez pas de dire « Icons, l'intro, elle est trop elle est trop forte, baisse le son !» Non, j'aime ça quand c'est fort. Bisous, bonne journée, ciao, ciao. What the fuck, Vitz nous donne masse de stuff. Il nous donne vraiment masse, masse, masse de stuff. C'est un truc de fou, en fait. Je sais pas pourquoi il nous donne tout ça. Mais merci beaucoup à toi, gros. Ça fait plaisir, mon ami os.